Il est possible de configurer Google Scholar pour qu'il ajoute à ses résultats de recherche une mention pour rechercher dans les collections de l'Université de Montréal. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les préférences, de cliquer sur « Lien vers les bibliothèques » et de rechercher l'UDM. On sélectionne ensuite « La bonne université » et on appuie sur « Sauvegarder ». Notez qu'on pourrait également aller dans les résultats de recherche et sélectionner l'option « Ouvrir chaque résultat dans une nouvelle fenêtre ». Ceci nous facilitera le travail subséquemment. Vous remarquez maintenant qu'il y a une mention « Université de Montréal » dans les résultats de recherche. Si on clique dessus, on sera redirigé vers l'assistant SFX qui fait le lien entre l'Université de Montréal et les éditeurs. N'oubliez pas de configurer le proxy ou le VPN pour accéder aux ressources de l'Université de Montréal à partir d'un ordinateur personnel qui n'est pas connecté au réseau de l'Université.